Hello, ici Charlie et Dillure. <rire> aujourd'hui, on va parler du numéro 1 au top 50. Donc, c'est Charlie du site charlie tentrafr et aujourd'hui, on est là pour un test non pas sextoy mais lingerie car euh, on n'y pense pas assez en fait à la lingerie. et c'est pas tout à fait de la lingerie aux, euh, aux costumes ou aux, aux vêtements qui vont permettre de pimenter d'agrémenter et qui vont aussi être un moyen de s'autoriser à un peu plus autoriser à exprimer son côté un petit peu salope peut-être son côté un petit peu soumise son côté un petit peu dominant. Euh, c'est un costume et le costume c'est hyper important parce que à travers le costume on peut s'autoriser à être autre chose que ce qu'on connaît de nous. Et on peut s'autoriser à être autre chose que ce qu'on a l'habitude de montrer à l'autre. On parle souvent du désir, du. Là je vais m'adresser aux gens qui sont par exemple en couple depuis un certain temps, ou même une relation qui débute. Euh... 17 ans, par exemple. <rire> Par exemple mais euh, même une relation qui, qui débute où d'un coup on se dit oh, non mais je peux pas mettre ça je peux pas montrer ça c'est euh, les meufs qui font euh, qui osent pas faire caca chez leur mec parce que oh mon dieu il va, il va, il, va oh, il va entendre que je fais caca oui tu fais caca c'est normal tu es humaine et euh, sur le costume ça peut être oh mon dieu l'autre peut pas me voir comme ça ou alors on a pris un petit train train et du coup l'autre ne peut plus me voir comme ça donc mettre un, un autre type de costume Oser de la lingerie, un petit peu érotique, un petit peu oser, c'est aussi s'autoriser et se rappeler qu'on n'est pas que ce qu'on connaît de nous et que l'autre euh, n'est pas là pour nous limiter et on peut explorer d'autres choses avec l'autre. C'est pas con ce que je vous raconte vraiment, pensez-y. Et bien aujourd'hui je vais vous parler euh, d'un petit costume so sexy. La marque c'est Démonique, une marque que j'ai déjà testée plusieurs fois, que j'aime beaucoup, et la boutique partenaire qui m'envoie cette... Superbe costume, cette superbe tenue, c'est Rue des Plaisirs. Parce qu'avec Rue des Plaisirs, t'es dans une rue et tu te fais plaisir quoi. Alors Démonique, j'ai déjà testé plusieurs euh, tenues de chez eux. Ils sont euh, sur une, une ambiance en général assez euh, fétiche BDSM. Et ils ont aussi lancé une gamme Shibari. La gamme Shibari elle est reconnaissable, elle est rouge et noire. Avec en général, sur le rouge, un espèce de petit lassage Et comme leur gamme s'appelle la gamme Shibari, ils proposent, selon les tenues euh, qu'ils proposent, selon les modèles, je, dis, je parle n'importe comment, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, le pack Shibari, voilà. C'est-à-dire que le pack Shibari, pour 10 balles de plus, vous avez, avec votre tenue, deux cordes rouges de Shibari. Et énormément de plastique en Et plus. Et énormément de plastique en plus. Et ça, on va en parler tout de suite. Donc ça, c'est le pack... Shibari, puisque là, j'ai deux cordes et donc, énormément de plastique en plus. Pour mettre en valeur le produit, tout ça, tout ça, au lieu de simplement avoir le packaging qui est, ma foi, très bien habituel de Démonique, qui ressemble à ça, sans ça, et ben du coup, pour mettre en valeur ça, il rajoute ça. Le ratio la quantité de plastique qu'il y a pour deux cordelettes. You know what I mean Donc, ce qui est bien, avec le shibari, en fait, c'est l'art de s'attacher. Et il y a des gens qui aiment aussi être attachés un peu serrés euh, pour avoir une certaine douleur. Et bien, ce qui est sympa, c'est que la douleur, on la partage avec la planète. On la partage avec tout le monde, puisque du coup, on partage la douleur de polluer encore un peu plus et d'infliger... À la planète qui n'a rien demandé en fait quelque part on l'attache contre sa volonté et là c'est là où on sort un petit peu du cadre du shibari puisque le shibari c'est un jeu avec consentement mutuel vous êtes sûr que euh, au niveau de l'écosystème a, il a donné son consentement pour bouffer du plastique pendant 400 boules sinon sur le reste du packaging on est euh, sur un truc très simple une boîte carton avec des photos qui mettent bien en valeur la tenue le côté Shibari, la gamme, elle est, il oh, y a du rouge, c'est écrit, voilà, blablabla. Et puis, vous avez tout simplement la tenue dans un petit coffret euh, carton. Donc, c'est ça, on n'est pas sur un packaging luxe, on est sur un packaging, euh, euh, on n'est pas non plus sur le pauvre Petit sac Plastique, moyenne vous voyez. Moyen de gamme, moyenne gamme et ma foi, c'est pas plus mal, ben, c'est pas plus mal. Et euh, avec, vous avez ça. Donc, du très classique et du très correct pour une lingerie moyenne gamme. Alors, moyenne gamme, on est sur quel ordre de prix euh, On est sur un truc comme. Dans le genre de. Genre, tu vois, 59,90€ l'ensemble combi mini short et euh, le petit soutien-gorge assorti. Mais vu que là, il y a le pack euh, Shibari avec deux cordes Shibari plus euh, une blonde de plastique, et ben du coup, euh, c'est 69,90€. Voilà. C'est-à-dire que je pense que les cordes, c'est à peu près 2€ et vous avez 8€ plastique, Alors, la qualité des cordes, euh, j'en sais rien. Je ne vais pas vous mentir, je ne suis absolument pas une spécialiste du Shibari. Je vous dirai sur l'article euh, dans quelle matière elles sont faites. Elles sont rouges, ce qui peut faire, je pense, des photos très sympas. Après, quand je me suis fait attacher, moi, à chaque fois que je me suis fait attacher en shibari, c'était pas du tout ces cordes-là. Non, pas mais après, trop. tu t'es fait attacher par des, des ultra pros, quoi. Ouais, <rire> c'était trop classe. Non, mais euh... c'est entre le, un psychopathe versaillais et oui. euh, des gens qui tiennent une école de shibari. Oui. Ben quoi <rire> Moi, je réclame le meilleur Bon, euh... <rire> Mais, euh, donc, la qualité des cordes, je ne peux pas vous dire. Je dirais qu'on est sur un, une entrée de gaz. après Ouais, je ne peux pas vous dire. En fait, je peux pas vous dire. Au pire, servez-vous-en cet été pour attacher votre auvent, votre tente, euh, votre tente dans laquelle vous dormez, pas votre tente... Enfin, si de vous dormez dans votre tente, ça, c'est une autre chose, mais pas... Oh Bon, pour le shibari, donc je ne suis pas une spécialiste, je ne peux pas trop vous dire la qualité des cordes. Par contre, euh, via rue des plaisirs, vous avez un lien vers quelques propositions de postures, des vidéos explicatives. Alors, euh, Mister Barbu avait jeté un œil et tu m'avais dit que ça avait l'air pas ouais. mal. Bah, euh, en tout cas, c'est safe. Ça avait l'air safe, voilà. Parce que pensez toujours que le shibari, c'est pas anodin et il y a euh, des choses dangereuses. Donc, si ça vous intéresse... Renseignez-vous correctement et n'hésitez pas à aller voir des professionnels qui vont vous former et vous initier pour déjà commencer à vous amuser en toute sécurité. Voilà, donc on a un petit soutien-gorge. Elle ne bouge pas la blonde, elle, elle fait C'est joli Donc on est sur un ensemble, euh, vous l'avez vu, wetlock, wetlook. Wetlock. <rire> C'est fermé, humide. Ça, c'est quand tu dors dans ta tente. Alors, euh... Oh si ta tente mouille. Euh, non, ou alors si elle est, si elle est chaude. Au soleil, ouais, tu finis ouais. euh, humide. On plus. Donc, un petit short... Alors, on y va, je vous montre. J'en peux plus. Alors, on a une grande capuche, mais vraiment super grande, vous voyez et là, on a le petit short qui s'enfile, Juste, il n'y a pas de zip, il n'y a rien du tout, euh, qui s'enfile avec, euh, vous voyez, il est super échancré, un liseré rose brillant, rouge brillant, j'ai du mal aujourd'hui, euh, rouge brillant tout le long, euh, le white lock, euh, au niveau des finitions, franchement, pour un moyen de gamme, je trouve ça super bien fait en fait, j'ai rien à dire. C'est, euh, On a euh, au milieu des bandes qui reprennent du coup le, le, le, la gamme shibari avec cette espèce de tressage rouge pour le shibari qu'on va retrouver en rappel évidemment sur le soutien-gorge. Franchement, j'ai rien à dire sur le mini-short pour les finitions. Alors sur le soutien-gorge, on a la même qualité de finition. On retrouve en demi au-dessus vraiment ce, ce tissage rouge, bah tiens, on, on voit bien, le tissage rouge qui fait le shibari. On est sur un soutif avec des accroches, les vrais accroches soutien-gorge, donc trois réglables, et avec aussi euh, la bretelle réglable qui permet de l'adapter. Franchement, c'est top, et comme à chaque fois en fait avec les, les tenues démoniques, parce que, pour en avoir testé plusieurs, euh, les finitions sont nickel et en plus ça tient sur la durée. J'ai testé notamment une tenue dans la même gamme, Shibari, où il y a le string qui est, qui est fait comme ça en wetlock avec le, le petit tissage rouge. Et euh, le truc il passe à la machine à 30 degrés et il tient. Et, euh, et je l'adore en fait. Je mets assez souvent, il est, il est très très mignon et il tient le coup. Le seul bémol. Sur cette tenue qui s'appelle Oshi alors ce modèle-là, c'est Oshi Le seul bémol, c'est la taille. Démonique, je vous l'avais déjà dit, sa taille juste. Juste, on pourrait se dire ça taille non, est, souvent, est sa taille juste trop petite. Non, souvent, c'est sa taille juste. Quand tu demandes un 38, c'est un 38. Tu n'attends pas que ce soit un 38, 40. Quoi. Là, cette tenue, elle se décline en small, medium, large, XL, et je crois même XXL, il me semble. Je me dis, bah moi, je suis un 38, je demande un medium. Alors, il y a un petit souci. Déjà, médium, en général, moi, c'est pas trop petit au niveau du médium sur le soutif. Là, j'ai pas une poitrine j'ai pas une poitrine assez de fou, vous voyez. Et ben, au niveau de, de, de comment je suis tenue, c'est euh, plus petit, je, je m'étouffe, en fait. Plus petit, je, je sature, quoi. Bon, ça m'arrange, hein, ça permet que ça baille pas tout ça, mais euh, on est limite, quoi. Si, euh, voilà. Et ensuite, sur euh, la combi-short... Alors, on pourrait se dire, alors, t'as des petits seins, mais t'as quand même un gros cul. Donc, euh, c'est ton cul qui n'est pas rentré. Alors, si mon cul rentre dedans, je vous rassure. Non, moi, mon seul problème au niveau de sa taille petit, pas en termes de comment euh, tu fais tout rentrer à l'intérieur, en termes de trucs tout courts. Hein. La longueur. La longueur entre l'entrejambe et les épaules. Et, et ça, c'est pas une histoire du poids que tu fais, quoi. C'est une histoire de, de ta longueur, quoi. Tu peux rien, en fait. C'est ta longueur. Alors, moi, je suis proportionné de manière à avoir plutôt un plus grand torse que euh, j'ai des jambes pas hyper longues et un torse un peu plus long. Mais du coup, sur moi, c'est très limite, c'est camelton intégré. Donc là où ça taille petit, c'est sur la longueur. La longueur qui va de l'entrejambe à l'épaule. Le truc, pour le mettre. J'ai enfilé le short et d'un coup, j'ai fait « Oh putain, comment je vais faire ?» Donc, en me contorsionnant, j'ai réussi à glisser les épaules. Et là, d'un coup, ça fait… Cameto intégré. Et tu te dis, ouh, est-ce que je me ferai pas un petit peu ciseillé à la foufonnette, moi Donc, euh, ça va, ça le fait. Mais je peux pas dire que ce soit hyper confortable à porter. Parce que euh, la longueur euh, entre jambes et épaules, elle est ric-rac. Alors, évidemment, une fois que j'ai enfilé ma petite combi-short cameto intégré, on a fait toute une série de photos. Donc, si vous voulez voir comment va cette tenue et comment va cette tenue sur un corps normal et pas... Mega photoshopé ou pas encore de mannequin euh, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site charlie-tentra.fr puisqu'il y a toutes les photos il y aura des photos des détails que vous retrouverez sur la lingerie et euh, les photos de euh, comment je le porte et puis euh, le superbe article qui présentera cette tenue avec ma plume si aiguisée et ma verve si Ver verbesque. Verbe voilà voilà voilà Somme toute, hein, comme d'hab, pour Démonique, on est sur deux la euh, très belle tenue moyenne gamme. Je rappelle le prix, 58, 59,90€ euh, en normal, 69,90€ si vous prenez le pack Shibari. En ce moment, le jour où je teste euh, cette tenue, il y a même une promo euh, sur plaisirs.com, donc c'est moins cher que le prix que je vous annonce. Pip Voilà, n'hésitez pas à aller voir tout le reste de la gamme Démonique parce que, c'est vraiment très beau. Pensez à la taille. Prenez votre vraie taille et pas une taille en dessous. Quitte à prendre même une taille un petit peu au-dessus. Si vous avez un doute, n'hésitez pas. Voilà. Le test complet avec les photos, tout ça, tout ça, c'est à retrouver sur mon site, évidemment, charlie-tentra.fr. Et puis là, sur le côté, vous avez mon link tree, vous avez tous les liens vers mes réseaux sociaux, mes sites, mes fan clubs, etc. etc. Et vous avez aussi, en bas, dans les commentaires, le lien direct vers euh, cette tenue et la gamme démonique chez Rue des Plaisirs. Et c'est un lien affilié. Donc, si vous aimez nos tests sextoys et que vous voulez soutenir le site, passez par les liens affiliés. Ça ne change rien pour vous. Et nous, ça nous permet de gratter quelques euros par-ci, par-là. Pour arriver à vivre, oui, mais ça c'est important, on pense pas au fait que nous aussi, on vit, on ne vit pas que de textes, on ne vit pas que de sextoys, de lingerie et d'eau fraîche, et puis même l'eau ça se paye quoi, t'as vu, voilà. Je vous fais des bisous et maintenant, à vous de jouer